Hier, je suis allé voir le feu d'artifice du 14 juillet, la Sainte Fête Nationale, la Révolution Française. Et pour ce faire, juste avant, je suis allé me restaurer dans une place, un petit restaurant italien, d'une rue commerçante nommée la Rue Mercière. C'est à Lyon, plein de gens la connaissent. Et je suis allé dans un restaurant italien. Alors certains vont me dire, bah cool ta vie, pourquoi est-ce que tu nous racontes ça Toute personne un tout petit peu avisée sait que d'aller dans les restaurants des rues commerciales, c'est toujours un petit peu risqué, n'est-il pas J'y suis allé, j'ai pris une entrée, euh, de la burrata, voilà du fromage, avec derrière un plat. Le tout était top Mais c'était pas non plus mauvais, quoi, tu vois. Jusqu'à que je rentre chez moi. En arrivant chez moi, ça a été une longue et éprouvante bataille de 15 minutes avec le chiote. Oui, oui, je me la suis donnée. Juste derrière, toutes les personnes avec qui je suis allé ont oh aussi fini aux toilettes. Et ce matin, comme on réveille à dring, dring, en me disant « connard faut que tu t'ailles faire ta vidéo pour divertir ces gros cons, là, sur Cold War qui vient de sortir une mage. » Ça a sonné, je suis allé sur le PC, je me suis assis. Et quand je me suis assis, qu'est-ce que ça a fait Dring, dring, mais dans le ventre, gros. Retour au chiot <rire> <rire> Quel horreur, frère, j'ai mal au guide. Mais ça va mieux. Là, maintenant, je suis purgé et nous pouvons aller sur Black Ops Cold War. Septième du nom. Oui, le, le jeu existe toujours. Et ils ont sorti une petite mise à jour avec une nouvelle map. Rush, attention. Hein, nouvelle map exclusive. Cette fois, ce n'est pas un remake, même s'ils ont également ramené le capture du drapeau. Petit classique. En plus, franchement, c'était pas du tout qu'un mode compétitif. Quoi, en classé, tout le monde adorait le capture du drapeau. Pas du tout. Alors, je sais qu'à ce moment-là, il y aura toujours quelqu'un qui va me dire. Allez, bien c'est bon, on va te faire foutre. Et euh, aussi une, une nouvelle arme que voici. Alors elle, je suis pas du tout sûr de pondre une vidéo dessus parce que bon, les conditions d'obtention sont toujours aussi simples. Hein. La OTS9 que que voici. Hein, donc inspectée. Elle ressemble à... Je sais plus une arme de code 4, il y a une SMG de code 4 qui y ressemble un petit peu. Et euh, mitraillette automatique, machin. Et pour l'obtenir, il faut 3, euh, tuer trois ennemis affectés par l'équipement tactique. Donc par exemple, paralysé ou quoi. Mais dans 15 parties différentes. 15 parties différentes, c'est un peu long ça, grand mère. Mais... Euh, en tout cas, c'est un petit peu plus que ce que je suis prêt à faire pour ce jeu. Au-delà de ça, nous allons simplement tester la nouvelle arme. Et puis se rappeler aussi que nous avons donné pas mal d'air sur ce jeu. C'est parti. Revoir ce camo diamant, ça m'a rappelé que, once upon a time, les mecs, j'ai essayé de faire le, le Dark Matter et que j'ai vite arrêté une fois arrivé à certaines armes aux dispositions humaines très limitées. Je sais qu'il va vouloir venir. Tellement évident, bonjour monsieur, 1 plus 1 égale 2. Oui, notamment le RPG et autres joyeusetés de lanceurs horribles qui sont vraiment ignobles à faire dans ce jeu. D'ailleurs, tous mes respects pour ceux qui ont fait le Dark Matter, mais jusqu'au bout, parce que sans déconner, moi j'ai fait toutes les armes, et dès que je suis arrivé à ça... J'avoue que ma patience n'a pas suivi. Bon, vous allez bien ou quoi les gars Tranquille. En plus, vraiment, le fait d'arrêter un peu Call of Duty et de faire autre chose ces derniers temps, ça m'a rappelé que ça m'a... J'ai arrêté de me prendre la tête avec des débats de merde. SBMM, pas SBMM. Arme cheatée par arme cheatée. Mise à jour, pas mise à jour. Ah <rire> Vraiment, j'avais oublié ça Et ça, ça fait plaisir Même les anciens codes et tout Franchement, là, tu sais que je suis au calme, là Là, tu vois, tu arrives sur le game Et juste, tu enjoy Vous savez, il y a des personnes qui arrivent à... Profiter de certains jeux sans être parasité par des débats ou quoi Qui le font juste naturellement et qui s'en foutent en fait Je sais pas je pense certains, ça va être certains de vos potiers IRL ou quoi Tu vois, par exemple, imaginons que vous, vous jouez à Warzone Tu vois, vous êtes peut-être un suiveur Donc, Par exemple, vous, vous écoutez Sky Rose Vous suivez Shoah hein, ou des créateurs Ou Loan ou des mecs comme ça Aïe, aïe, aïe, aïe Oh la la la la la la la la la Vous avez vu ce trip Hop. oh le trip de fou qu'il a pris entre... <rire> Oh mon dieu Petite Sansie là La Sansie est légère, cousin La Sansie est très très très légère. Le oh là là là là Là. donc vous, vous regardez peut-être des créateurs vous suivez peut-être des créateurs et donc du coup vous savez les problèmes du jeu il y a certains trucs qui vous plaisent pas les mises à jour le SBMM, les nanana, bref et donc du coup ça altère votre euh, ça altère votre jugement du jeu vous voyez ce que je veux dire à cause de ça vous êtes un peu saoulé un peu aigri un peu machin Et je suis sûr que vous connaissez un pote lui quel que soit le jugement du jeu quel que soit ce que disent les gens quelles que soient les critiques lui s'en bat les couilles limite il les suit même pas alors ça par contre j'ai découvert ça c'est une KSP Ok, bon ça va. Parce que je suis tombé sur une LC10 d'ailleurs dans ma game de chauffe, elle enfin, m'a tué en deux balles, j'étais trick. Bref, et donc vous avez un pote, lui, il suit même pas, il connaît à peine les mises à jour, les nouveautés, machin, il s'en bat les couilles. Et il joue au jeu, quelles que soient les critiques, quelles que soient ce qu'ils se disent dessus, juste naturellement, parce qu'en fait, le gars est juste influencé. Aïe Non, j'ai. Ça a cuté. Je inquiété, j'ai l'air d'un con, sa mère Juste parce qu'il kiffe et ça, ça me fume parce que tu vois, ça je l'ai compris quand j'ai vu par exemple à l'époque Call of Duty où tu vois, je me disais, ouais, vas-y, tout le monde chie sur le game, machin, nanana. Je, je, je voyais des gars qui se fumaient par exemple à Infinite Warfare ou des trucs comme ça, tu vois. Des gars qui n'ont pas le vocer pollué par tout ce qui se dit et qui n'y pensent des fois même pas, ils jouent juste au jeu et c'est comme ça, tu vois. Oh, non La tête de ma mère, j'ai pas de chance, je méritais mieux <rire> Mon shoot. <rire> Vous avez entendu son micro de terrain Parce que moi je l'ai entendu son micro de terrain. Gros moi je l'ai très très bien entendu. Hein. Oh non il me fait peur mais Alex Boy 2 il me casse les couilles frère c'est horrible. Pas de chance, je Bon, du coup, cette petite map euh, est une map exclusive euh, du game. Voilà, euh, ce n'est pas un remake, c'est une map euh, qui, qui me ramène. rappelle limite. Vous vous rappelez sur Modern Warfare 2, euh, la map dans une forme de. où il y a des cabanons. Donc, c'est sur Modern Warfare 2, c'est une map de DLC. Une map où il y a des cabanons partout et euh, une sorte euh, d'ambiance un peu euh, orange, pareil. Je sais plus comment elle s'appelait. Mais c'était pas dans une fête foraine, mais il y avait plein de cabanons comme ça, machin. Bah ça me rappelle ça un petit peu. C'était des maps qui avaient une certaine ambiance et ça me rappelle surtout qu'à une époque, dans les DLC, euh, voilà, on payait 15 euros pour avoir 4 maps. Une époque qui est maintenant révolue, mais une époque que j'ai vu pas mal de gens préférés parce qu'ils disaient que du coup, vu qu'ils te faisaient payer, les maps étaient plus travaillées. Alors que maintenant, c'est vrai que c'est gratuit, mais qu'à chaque euh, saison, t'as euh, un remake, une nouvelle map et demie, euh, puis un autre truc rechargé. C'est vrai que moi, par exemple, euh, un des derniers souvenirs que j'avais des DLC, c'était euh, Black Ops 3. En Black Ops 3, franchement, les DLC, euh, ils étaient propres. Et, et j'étais très content à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait. Et je me disais que ce système était aussi pas mal et que si s'il y avait la possibilité à un moment, alors ça, c'est pas toujours le cas. Oui, on campe. Je, campe. je campe, je campe, je campe. Je vais avoir la classique Call of Duty Hero. Attendre à un endroit pendant 50 ans puis avoir quelqu'un qui vient quand tu bouges. Non, ça va, on envoie un petit double kill. Ouais, ça va. Ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Et effectivement, c'est la possibilité de combiner, tu vois, le, le, le système DLC de Black Ops 3 et la gratuité. Là, on serait vraiment bien. Mais De toute façon, vu les échos qu'on écoute, des rumeurs sur Internet et tout, je suis pas très positif concernant ce qui va se passer. Alors, euh, c'est paradoxal parce que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je vous dit j'ai hâte du prochain code. Franchement, moi j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir des infos. J'ai hâte d'avoir la chose. Maintenant que j'ai euh, 10 ans sur ce jeu, j'ai digéré, tu vois, le rythme, le rythme où c'est un jeu tous les ans, machin nana. Euh, le jeu au bout de six mois, il est plus ou moins chaos euh, en termes de hype. Bah c'est pas grave. Ensuite, la hype revient en attendant la sortie du prochain. Et ainsi de suite. C'est bon, j'ai digéré, j'ai accepté. Donc là, on est dans la période un peu plus morte, mais la période euh, un peu plus hype revient. Tu vois, après la pluie, il y a le beau temps. Et j'ai hâte d'avoir des images du le seul truc qui m'inquiète un petit peu vis-à-vis -vis de celui-ci c'est, il, il y a des rumeurs comme quoi apparemment dans les studios c'est all-in Warzone et à l'heure actuelle les limites tu vois, les, ceux qui travaillent sur le prochain code sont en, en sous nombre, en sous moyen, en sous tout, -tout ce que vous voulez et euh, c'est la seule inquiétude que j'ai entre guillemets, c'est en mode est-ce qu'ils vont pas nous bâcler le jeu parce que tout le monde est sur Warzone et que du coup ils ont mis tous leurs développeurs sur Warzone qui est euh, la vraie poule aux odeurs pardon, du jeu tu vois. C'est la seule inquiétude que je peux avoir, enfin la seule la principale, je dirais, parce que c'est vrai que j'ai longtemps fait la propa, pas la propagande, mais j'ai souvent fait, tu vois, la promotion d'un truc qui, à mon sens, compte, compte énormément, c'est les joueurs multi. Et oui, nous sommes des joueurs multi à ah, la LCD. Ça tue vite cette merde. Hein. Parce que n'oubliez pas qu'à la base, ce jeu est un jeu multi. Et que le BR c'est cool, franchement Il y a plein de trucs archi-cool à faire sur Warzone Mais ils ont largement assez d'argent Activision, c'est pas la MJC pour pouvoir s'occuper des deux Convenablement, et j'espère vraiment Que pour les joueurs comme moi, qui ne sommes pas Des joueurs qui nous sommes plus investis Que ça sur le BR, j'ai joué à Warzone Mais j'ai bien aimé, j'ai pas non plus, je me suis pas tapé le cul par terre On aura un multi digne de ce nom Et bien update, sans un mode league Qui soit une blague comme celui de cette année Mais pour ça, j'ai l'impression qu'on en demande Un petit peu trop, donc je vais Abaisser mes espoirs, et qu'on aura au moins quelques moins sympathique. Parce que quand je regarde Call of Duty Cold War, même si je suis créateur, j'ai quand même passé 3-400 heures dessus. Je me dis le jeu coûte 60-70 euros, j'ai passé 3-400 heures dessus avant de le laisser tomber. En réalité, je pense que si tous les jeux que vous achetiez, vous passiez 3-400 heures dessus, vous seriez bien content les amis. Bon et ben voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude, à la partager. Z-Story, ce week-end sera très cool. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous